Ah, ça, il faut manger le reste il Mais faut manger en même temps lui il est en carême et tu t'a demandé devant tu peux manger lui oh si à son là malheureusement non non non non non non et tu es venu me déranger ici. Oh, tu, sais que, tu, tu sais que je suis en carême, non Oublie ça. Concentre-toi. Tu sais que je suis en carême. Je prends la voiture. Et tu es déjà quitté devant. Tu ne peux pas rester chez toi et manger. Si toi veux. et ton ami, là. Vous ne pouvez pas rester là-bas et manger. Reste concentré. Ouais, il Ouais, Tu restes concentré. On se connaît. Il est là, d'ailleurs. Mmh. Ah, là, est là, ah, Allez. Mmh. Il a fait la main. Non, vraiment pas. Voilà. Ça va. Je vais rester là où j'ai l'habitude de rester là-bas. Je vais rester à côté de Aladi. Aladi. Bonne prière. prière. Hello. Tu des je vais te Tu tu je Tu demandes Est-ce que je connais pas un là Je peux demander... Ah, il est en caméra. Oui, ils sont en caméra. ne pas. D'accord. Quoi? Moi aussi. Il y a quoi? Oui, c'est quoi? Eh oh, hey, madame! Oui! Oui, viens, viens, viens! C'est quoi? Non, viens, viens! C'est quoi? Non, viens! Ok, et pourquoi tu as pris ma nourriture? Ah ah, comment? Comment? Je dois pouvoir tu as pris ma nourriture! J'ai pris ta nourriture par magie! Bon, je sais pas, écoute-moi, je viens de prendre de la cassa avec de la d'apporter! Et c'est si j'ai débrouillé ça! C'est quoi? Qu'est-ce que tu dis? Et je ne pas! Tu sais très bien que tu sautes la maison avec, avec Alali Et il est en carême. Alors ah est en carême. Et toi, tu vas manger, Tu vois bien. Non, je ne vois pas bien. Je demande, Je hein. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Merci beaucoup, mon frère. En fait, je mets du plat de la cassa avec de l'euro. J'ai toujours dit là Là où j'ai l'habitude de rester pour moi manger. Voilà dit il est en carême. Et là, nous, il est prié, même. Maintenant, à ma casse-ouvri. Je vois ma chérie sa commune entre dans la maison. Je ne peux que le demander ça, non? Ok. Maintenant, est-ce que tu as bien demandé ça à la? <rire> Comment vous demandez demander ça bien à la? Il est à Ok, d'accord. Le plat, le plat, tu oui. manges là. Mm -hmm. Est-ce que tu as cherché ça à l'âge de plat du du ah. voilà, est ce Voilà, c'est là-bas, on va Ok. Allaire, tu Ouvre, ça. Ou, ou, tu pouvais ok, pouvoir. Ouais, oublie ça. ça. J'ai dit oh. de fruits, pour toi, toi aussi. Ah. Ah. Ah. Tu vois? dit, tu vois ce que tu crées dans cette maison ici Allah dit Allah, tu Tu es en non Moi, je suis en carême, non Ah, je suis! Et puis, maison, qui Tu vois C'est toi Aladji, moi, je vais me comme ça avec mes yeux. Moi, je vais me comme ça avec mes yeux. Yo Aladji dans Donc, le carême, est vraiment débitant ça ne pas débitant. Ma chérie, c'est comme ça que vous voyez ici Je ne comprends même pas ah, Aladi tu peux me faire ça il faut, manger Aladji, non, non. <rire> il faut manger le reste il faut manger le reste mon il faut manger le reste tu vas manger ça. Il faut le manger reste. reste il faut manger le reste, il il reste. Manger le reste. en manger. même temps ne me regardez pas non il, pas. il faut manger <rire>